Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des styles de trading. Donc, Lorsqu'on veut faire du trading, on se pose souvent la question, quel style choisir Du scalping, du day trading, du swing trading, donc trader à très court terme, à moyen terme, à long terme. Donc, C'est un choix qui doit être fait, mais si vous débutez en trading et que vous faites du swing trading, bon, vous aurez peu d'opérations donc vous arriverez assez lentement à arriver à maîtriser une méthode de, de trading puisque vous allez faire un trade peut-être une fois par semaine, une fois par mois, donc c'est probablement pas la meilleure manière de procéder lorsqu'on débute en trading. Moi, je vous conseille de commencer le scalping. J'ai une méthode ici, vous avez un lien en haut qui vous permet d'accéder facilement à cette méthode de scalping. L'avantage du scalping, c'est que vous allez faire des traits très courts, donc entre 10 secondes et quelques minutes. Et donc, ça vous permet d'acquérir une manière... Euh, efficace de trader et d'avoir beaucoup de trades et ainsi de voir si vos performances sont bonnes. Normalement, avec ma méthode de, de trading, vous arrivez à faire 90 à 100 de trades gagnants euh, quasiment tous les jours. Donc ça vous permet surtout de vous entraîner et vous pouvez vous entraîner donc à acquérir les réflexes de trading, les réflexes pour euh, maîtriser bien une méthode de trading beaucoup plus rapidement que si vous choisissez une méthode qui ne va vous faire que quelques trades par semaine donc ça c'est bien plus long euh, d'acquérir euh, une bonne méthode, une bonne maîtrise du trading que si vous faites du trading à très court terme. Donc moi je vous conseille de commencer par le scalping, vous verrez alors les, tous les pièges également qu'on peut rencontrer en trading, mais l'avantage, c'est que vous n'allez pas faire des grosses pertes en faisant du scalping. Alors que si vous faites du day trading ou du long, du, du swing trading, qui sont des trades à plus long terme, donc que vous n'observez pas euh, les marchés euh, qui peuvent changer très rapidement, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. L'autre avantage du scalping, c'est que vous pouvez très bien transformer des trades très courts en trades plus longs. Donc une fois que vos positions sont gagnantes en scalping, donc vous pouvez très bien remonter votre stop loss et laisser courir vos gains ainsi jusqu'à une journée, deux journées, trois journées et gagner beaucoup plus et transformer donc en scalp, en day trading ou en swing trading. Ce que vous ne pouvez pas faire à l'inverse, si vous adoptez une méthode, vous apprenez une méthode de swing trading, vous ne serez pas du tout capable de faire du scalping. Donc ça c'est l'avantage donc de commencer par le court terme et puis vous pouvez euh, soit euh, faire uniquement du scalping ou bien transformer quelques, quelques trades de temps en temps en day trades ou en, en swing trading. Donc ça c'est le gros avantage que je trouve au scalping. Voilà, j'espère que vous avez aimé euh, cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la, ça me fera plaisir et ça permettra d'en de, faire profiter plus de personnes également. Ça m'encouragera également à faire d'autres vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Abonnez-vous maintenant et cliquez sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère vous retrouver très prochainement dans une prochaine vidéo. Au revoir